Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez déjà été frustré euh, lors de votre visite d'une église par le fait que euh, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, entrer dans ce qu'on appelle le cœur liturgique. Je définirai ça tout à l'heure. Vous voyez, vous je suis bloqué par ici par une, une grille, mais ailleurs, ça peut être par euh, des panneaux de bois ou même par un mur de pierre. Euh, il n'est souvent pas possible de rentrer dans ce cœur liturgique. Ne confondez pas euh, cœur et cœur liturgique. Alors, le chœur, vous le connaissez généralement, c'est la partie orientale d'une église. Et généralement, à l'intérieur se tient le chœur liturgique, qui est lui et aux est l'espace réservé au clergé. C'est aussi l'endroit où se trouve l'hôtel, l'hôtel principal ou le maître-autel. Et de part et d'autre se tiennent les membres du clergé. Mais cette disposition a évolué on va dire une cinquantaine d'années depuis le concile de Vatican II. L'hôtel s'est déplacé vers le centre de l'église et donc cette, ce cœur liturgique est devenu on va dire disponible et les églises autorisent les visiteurs euh, généralement à y pénétrer. Et ici j'ai de la chance comme vous le voyez et je peux entrer dans le cœur liturgique. Alors profitez-en hein, quand vous avez une église qui permet l'accès au cœur liturgique parce que voilà ce que vous allez pouvoir y voir. Vous y trouverez notamment le maître-hôtel, généralement abandonné au profit de l'hôtel qui se trouve au centre. Alors, ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vous emmène dans une autre partie qu'on appelle les stalles, autrement dit cet ensemble de sièges qui était destiné à l'installation du clergé. Et vous allez voir, je suis pris en flagrant délit d'une mauvaise manie. Qu'est-ce que je suis en train de faire eh bien, Je suis en train de soulever l'assise de cette stalle pour révéler la console de bois qui est en dessous et une console qui est généralement sculptée. Voyons de plus près ces stalles. Vous avez ce que j'ai soulevé, ce qu'on appelle le battant ou l'abattant. Entre les stalles, les stalles sont séparées par des par Alors Leur intérêt est surtout thermique. Et bon, elle séparent bien entendu les, les différents clercs qui sont assis dedans, euh, qui sont assis dans les stalles, mais surtout elles permettent d'éviter les courants d'air, les courants d'air latéraux. Et c'était une sacrée préoccupation pour les clercs qui étaient à l'intérieur. Je vous rappelle, à l'époque, les églises n'étaient pas chauffées. Et comme les offices pouvaient durer plusieurs heures, il fallait trouver quand même des moyens pour conserver un peu la chaleur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi les, les, les stalles sont en bois. On ne peut pas imaginer des stalles qui sont en pierre. Au moins, le bois conserve un petit peu de, de chaleur. Et la partie donc la plus intéressante, celle que je cherche en particulier quand je soulève les bâtons, c'est pour découvrir ces miséricordes. Alors voici un exemple de belle, belle miséricorde, j'aime beaucoup ce, ce visage, visage d'homme, mais d'homme euh, pas très humain finalement, hein, puisque vous regardez ses, ses oreilles, ils ressemblent plutôt à des, à, des, à des ailes ou à des, à des feuillages. Alors regardez aussi son, son expression, hein, les, les sourcils froncés, euh, regardez également le, les, les cheveux, les cheveux qui ressemblent à comme des, des mèches de flammes. Et enfin, la, la, la barbe, hein, qui a un gros, gros travail des, euh, des artisans, qu'on appelait des, des huchiers. Les huchiers étaient en fait, euh, on va dire, les ancêtres de nos ébénistes. Et voilà, cette miséricorde, en fait, est composée toujours, généralement composée de deux parties. Donc, en haut, vous avez la sellette, qui est en fait une sorte de petit siège. Car euh, quel est intérêt des miséricordes En fait, c'est quand vous les relevez, le, euh, le, le clerc peut, on va dire, caler ses fesses sur la sellette, donc apparaître debout mais tout en étant, on va dire, soulagé par la sellette. Je le rappelle, les offices pouvaient durer plusieurs heures et parmi ces, c'est clair, vous aviez sûrement des personnes en mauvaise santé ou âgées et donc la sellette permettait de rester plus longtemps debout. Et sous la sellette, eh ben, assez, assez souvent vous allez pouvoir trouver des sculptures, des sculptures étonnante, et je vais vous en montrer quelques-unes. quelques, quelques -unes. Alors, Je peux pas toujours vous dire qui est le, le personnage ou que représente le, la, la, la sculpture. Alors, donc Ici, vous avez une, une, une vieille dame, voilà encore un, un personnage non identifiable. Alors, je vous rassure, euh, voilà de temps en temps, euh, j'arrive à comprendre ce que représente la miséricorde. Donc, on va le voir un bel exemple avec celui-ci, un, un exemple assez surprenant. Voilà, vous avez donc une femme qui se plante une épée dans le corps. Voilà, Et ça me rappelle en fait une... ça m'a rappelé une image que vous trouvez sur certaines églises, notamment sur certaines cathédrales, par exemple ici à la cathédrale de, de Chartres, vous avez ça aussi sur la, la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc un personnage qui se plante une épée, autrement dit qui se suicide. Alors qu'est-ce que c'est ben, C'est en fait une allégorie, une allégorie du désespoir. Donc, dans la religion catholique, c'est euh, un vice. Celui qui euh, se, se suicide, c'est une personne qui n'a plus d'espérance. Or l'espérance est une vertu chrétienne. J'ai noté la définition, hein, c'est euh, cette vertu par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance, euh, la grâce, la, la, une bénédiction, une faveur et aussi attendre la, la gloire dans, euh, dans le monde de l'au-delà. Vous voyez, hein, c'est formidable hein, l'expression, les, les, le, les cheveux dans le vent. Alors, on retrouve certains, certaines scènes qui sont probablement religieuses, en tout cas qui identifient les personnages religieux, donc ici probablement l'abbé. L'abbé, ça tombe bien, on est dans une abbaye, donc c'est peut-être le commanditaire hein, de, cette, de ces stalles. Là, ici, un ange. Un ange donc, avec des ailes. Alors quand vous avez un ange comme ça, sans corps, c'est ce qu'on appelle un chérubin. Alors là, je pense aussi avoir reconnu euh, le personnage. Nous avons une sainte, en l'occurrence, Sainte Véronique. Alors qui était Sainte Véronique Alors elle intervient en fait dans la, la Passion du Christ, même si euh, ce personnage n'est pas évoqué dans le, dans le Nouveau Testament. Mais bon, c'est venu plus tard. Donc Véronique était donc sur le chemin de croix. Et donc elle voit le, le, le Christ tout en, euh, tout en sueur, euh, tout en, avec le sang qui lui ruisselle sur le visage et qui est en train de porter euh, sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. Euh, Véronique bien sûr est prise de pitié, elle s'approche et elle euh, essuie le visage du Christ avec un linge. Et miracle, ce linge reste imprimé du visage du Christ. Ça vous rappelle sûrement le, le sensuaire de Turin, sauf que là, pour Véronique, on a juste le visage du, du Christ, alors que pour le saint c'est tout le corps du Christ, puisqu'il a servi, ce linge a servi de linceuil. Alors ne vous laissez pas aveugler par les miséricordes, hein, puisque en fait, dans les stalles, vous avez d'autres zones qui sont sculptées. Donc par exemple, là, je vous montre des jouets. Donc les jouets, c'est en fait les extrémités d'une rangée de, de, de stalles. Vous voyez tout un décor de, de rinceaux. Vous avez aussi ce qu'on appelle les appuis-mains qui euh, peuvent être sculptés. Euh, les appuis-mains en fait sont de part et d'autre, sont au-dessus des, des, des, des parcloses. Hein. Rappelez les parcloses, c'est les éléments séparatifs entre les stalles. Et donc les, pour se relever, les, les clercs s'appuyer dessus, ce qui explique d'ailleurs la, la forme adoucie de ce, de ce monstre. Elle pouvait même avoir des sculptures en rond de bosse, c'est-à-dire des, des, des sculptures en, en trois dimensions. Donc voilà comme cette, probablement un évangéliste. Euh, voilà, Regardez derrière aussi, hein, derrière l'évangéliste, hein, vous voyez d'autres sculptures hein, qui forment toute une frise le long, de, euh, le long des stalles. Quand vous voyez des stalles, vous pouvez vous poser la question de quand date-t-elle alors, sur ces, euh, ces salles, je vais trouver quelques indices. L'un des indices les plus, euh, les plus parlants, c'est euh, cette miséricorde qui représente une salamandre. Donc, la, la salamandre, c'est un cousin, un cousin de la grenouille euh, qui avait une réputation, autrefois, c'était euh, de vivre dans le feu, euh, de ne pas s'y consumer et même d'arriver à éteindre ce feu. Donc, c'est assez naturel de, de la voir... Euh, ce... Euh, sculpté sur des éléments en bois, hein, vous pouvez l'avoir par exemple sur des maisons. Euh, c'est un peu un signe de, de, de protection. Mais c'est aussi un animal qu'on retrouve sur les armoiries de François 1er. Et donc vous pouvez euh, vous demander, quand vous voyez une salamande, si l'élément ne date pas du règne de François Ier, cest c'est-à-dire de la première moitié du XVIe siècle. C'est une hypothèse de datation, mais vous allez voir qu'elle est confirmée par d'autres éléments. Alors vous voyez par exemple cette, ce jeune homme, euh, regardez cette, sa musculature, hein, une musculature digne de, de Sylvester Stallone, hein, vous voyez quelle épaule, quel biceps, et ça, ça s'oppose, enfin, cette, cette morphologie du corps euh, s'oppose à, à la façon dont on sculptait les corps plutôt au Moyen-Âge, donc 14e, 15e siècle, vous avez des personnages qui sont plus graciles. Mais à partir du 16e siècle, sous l'influence... De, euh, de la renaissance italienne, les euh, personnages prennent du muscle. Hein, ça me rappelle un peu les, euh, les, les personnages du peint par euh, Michel-Ange euh, sur la, la fresque du jugement dernier à la chapelle Sixtine. Hein. J'en avais parlé dans une, une autre vidéo. Cette façon de représenter le corps est typique du XVIe siècle. Et enfin, mon, le dernier indice, celui-là n'est pas évident. Donc, on est enfin en, encore devant une jouée, donc toujours l'extrémité d'une rangée de stalles. Vous voyez qu'elle est sculptée de motifs. Alors, du motif qui sont. Voilà, ça, ce n'est pas, euh, pas des motifs qu'on qu trouve à la fin du Moyen-Âge. Ce ne sont pas des motifs gothiques. Voilà ce qu'on trouve plutôt à l'époque gothique. Vous voyez, ce sont des personnages à l'intérieur euh, d'arcades. Alors qu'ici, on a un décor euh, beaucoup plus floral. Mais ce n'est pas euh, l'indice premier de, de datation, c'est plutôt la forme de l'écu. Hein, l'écu, vous, euh, vous avez un écu qui est ici, donc sur lequel se trouvent des armoiries. Alors, euh, un écu, normalement, ça a cette forme, ouais, une forme, euh, on va dire, légèrement triangulaire, plus arrondie en bas. Et là, vous avez une forme que je qualifierais de plus euh, échancrée, vous voyez, c'est plus déchiqueté les bords. Et cette forme d'écu, elle est vraiment typique du XVIe siècle. Voilà. Donc vous voyez, c'est un indice très simple pour dater, pour dater une, une, une sculpture. En tout cas, si vous trouvez des armoiries. Voilà. Là, on est sur du XVIe siècle. Donc vous voyez, donc tout un ensemble d'indices convergents vers une datation, on va dire, de l'époque de, de la Renaissance. J'espère vous avoir convaincu d'entrer dans les chœurs liturgiques et de soulever les battants des stalles. Je vous ai montré, je vais pas vous montrer une église extraordinaire. Donc vous allez pouvoir trouver des choses encore plus curieuses dans des églises plus importantes. Ici, les, on va dire les, les miséricordes sont assez soft. Vous allez trouver des choses parfois un peu plus scatologiques ou l'illustration de, de proverbes. Voilà, si vous voulez approfondir, si vous voulez euh, voilà affiner votre regard sur le patrimoine du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne, ou mieux, à vous inscrire à ma newsletter, comme ça, chaque dimanche, vous recevrez euh, dans votre boîte mail de nouvelles informations, soit des vidéos, soit des articles qui vous apprennent à mieux regarder les églises ou les châteaux. J'attends aussi vos commentaires, vous avez donc de l'espace en bas pour commenter cette vidéo, si vous êtes d'accord, si vous avez aimé, etc. Je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo.